Quelle est la durée d'un test polygraphique La durée d'un test polygraphique dépend normalement du type du test qu'on va appliquer. Mais normalement, un test polygraphique a une durée d'environ 90 à 120 minutes, c'est-à-dire 1h30 à 2h. L'idée qu'un test du polygraphe consiste à relier une personne à un instrument et lui poser des questions aléatoires, et qu'on puisse dire... Complète fia fiabilité, si une personne est en train de dire la vérité ou de mentir, est une idée fausse. Donc on a des gens qui nous demandent, pourquoi est-ce que vous avez besoin de deux heures pour poser une question Pour poser deux questions. Comme je l'ai dit, l'idée de relier une personne à un instrument, de lui poser des questions aléatoires, est fausse. Parce que dans un test du polygraphe, on ne va pas analyser des réponses à des questions on va analyser un cas, un thème, un objectif. Les questions sont un outil pour arriver à un objectif. Ils ne sont pas l'objectif en soi. Donc, ce n'est pas un problème des questions. C'est d'appliquer des techniques auxquelles, auxquelles vont nous amener à avoir confiance, fiabilité dans les résultats du test. Donc, un test du polygraphe, va avoir une certaine durée, parce que l'examinateur, le technicien, doit recueillir des informations. Il doit obtenir des informations pour qu'il puisse formuler les questions qui correspondent ou qui seront utilisées, comme on dit, pour pouvoir résoudre un objectif. Et aussi appliquer des techniques qui vont nous amener à résoudre ce cas. Entre l'explication de l'instrument, la déclaration de la personne, l'obtention de l'information par le technicien sur le cas qui doit être traité, la collecte des données physiologiques, un certain temps passe. Donc, 90 à 120 minutes, c'est un temps normal. Donc, en résumé, pourquoi un test du polygraphe dure autant de temps On doit suivre une procédure standard des pas qui ont été donnés pour pouvoir arriver à une haute fiabilité. Et le test n'analyse pas des questions aléatoires, mais il analyse ou essaye de résoudre un cas, un problème. Donc le technicien doit suivre des pas pour garantir la fiabilité du test et il analyse un cas. Il n'analyse pas des questions aléatoires. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question.